Hello la un j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de Tokyo et c'est ma toute première puisque je me trouve actuellement au Cine store de Shibuya qui est sur trois étages, qui est absolument magnifique et je voulais absolument vous montrer ça. Et je vous propose de faire un tour, de découvrir la déco, tout ça. Et regardez-moi ce premier espace magnifique sur le thème de <musique> que je trouve trop mignonne donc c'est des objets en bois à collectionner, je trouve ça trop mignon, regardez. Là je vais vous présenter une autre collection qu'on peut trouver du coup principalement au Japon, c'est une collection de petites euh, parce qu'en fait les japonais c'est euh, beaucoup c'est très bizarre <rire> donc vous voyez vous avez des petites serviettes comme ça qui coûtent 600 yens donc ça fait pas très cher ça fait 4 euros euros ça trouve plus dédié à Jack Skellington. Je vais vous montrer bien sûr les produits d'un peu plus près. Vous avez deux rangées. On sent qu'Halloween est quand même encore présent. dans une ambiance plutôt Pinocchio c'est juste trop magnifique et en fait au troisième étage dans cette partie là il y a tous les produits en solde à une collection Pixar qui m'a fait complètement craquer et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là je me trouve actuellement au rayon University qui sont euh, un petit peu comme les deux filles et chez lui-même et version euh, Disney. Voilà. Et ils ont tout un tas de costumes et je trouve ça trop trop chaud. J'arrête pas de dire ça dans cette vidéo, mais en même temps, euh, regardez-moi ce magasin, quoi. <rire> Les gars, je veux habiter ici en fait. C'est-à-dire que ils ont carrément une gamme de pyjamas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je veux tout. Je veux tout. Je veux tout. Je veux. Bon, pas ça, mais je veux tout. Trop mignon. Trop mignon. Et combien est-ce que ça coûte ça d'ailleurs Tiens. Ah ouais. Ah ouais. Donc à peu près ouais 35 euros quoi. Ça reste pas excessif, hein. Au final. <musique> Et sur voilà. ce joli plan que je vous propose de descendre à l'étage du dessus. Bon, là je suis donc au deuxième étage et euh, vous avez juste ici toute la collection pour les 90 ans de Mickey et vous allez voir qu'elle est très différente de celle qui est proposée en France avec des teintes plus pastel, un côté plus de C'est différent que j'aime aussi. <musique> deux paires de boucles d'oreilles, elles sont magnifiques, beaucoup, ça ça coûte à peu près 25 euros un peu moins Faut savoir qu'ils font pas mal de clear file et en fait moi j'avais craqué sur cette collection et il se trouve qu'en fait ce sont des clear files mystère donc vous en achetez quelques-uns mais vous savez pas qui vous, sur qui vous tombez derrière j'ai bien envie de, de craquer quand même, hein. ils sont vraiment très très beaux <rire> japon à la masse d'accessoires les gars je vous montre ça j'ai un coup de cœur pour ce produit Bon je vais pas l'acheter parce qu'il coûte quand même 33 euros Mais c'est une clé USB que je trouve magnifique Et ça genre, bon alors c'est mini Mais c'est une enceinte Magnifique Bon bah voilà ma Pixie Arnie pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, euh, excusez-moi pour cette tête extrêmement fatiguée, c'est juste que euh, <rire> bah j'ai toujours pas dormi et euh, le décalage commence à se faire sentir, voilà. Bien évidemment j'ai complètement craqué au Disney Store, j'ai ramené cet énorme sac qui est très gros et ce n'est que le début de mes achats hein, puisque ça fait même pas 24 heures que je suis ici. Je ne vous en dirai pas plus sur le contenu du sac, mais je vous laisse deviner en commentaire à votre avis qu'est-ce que j'ai pu acheter. Et surtout me dire également si vous de votre côté, il y a des produits qui vous ont fait de l'œil. Il y a énormément de choix dans le Disney Store de Shibuya et dans les produits japonais de toute façon. Il faut savoir que j'en ai pas eu pour si cher que ça. Et surtout, il y a la détaxe pour les touristes. Donc pensez à la demande euh, sur présentation de votre passeport, ça fait toujours ça de moins puisque ça représente quand même 8% de la note, hein, donc euh, on est quand même content et euh, moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au Japon, j'espère que ce premier vlog vous a plu et sur ce je vous fais plein d'énormes bisous bisous bisous ma Pixie Army et je vous aime très fort, des bisous de Tokyo